Je euh, m'appelle Valérie Montmartin. Je dirige une société qui s'appelle Little Big Story, qui est basée à Paris, qui produit essentiellement des documentaires, euh, plutôt à vocation internationale. On est quasiment en coproduction internationale sur euh, quasi l'ensemble des projets. L'actualité européenne, c'est un peu au cœur de notre, euh, de notre activité parce qu'on produit des films documentaires qui sont essentiellement politiques, en tous les cas qui s'inspirent euh, des mouvements du monde donc des mouvements aussi euh, politiques européens. Euh, donc euh, voilà, on est en tous les cas, on a un œil très attentif à l'actualité européenne, euh, qui est riche et parfois euh, inquiétante, surtout aujourd'hui avec les Anglais en particulier. Moi, comme euh, citoyenne et comme productrice, l'Europe, euh, c'est essentiel dans mon activité. D'abord, un, parce que je travaille avec des partenaires européens. Euh, aujourd'hui, je travaille avec des partenaires qui sont grecs, italiens, belges danois, norvégiens, et j'en oublie, donc euh, en coproduction. Euh, donc je suis confronté à la question européenne en permanence. Donc leurs problématiques, ce qu'ils vivent chez eux, euh, ce qui, euh, les mouvements aussi politiques chez eux, les, les, euh, ce qui va bien, ce qui va mal, j'en ai forcément des informations, puisqu'on on travaille ensemble et donc ça a une incidence sur euh, nos activités. Donc ça c'est le premier point. Le second point, euh, nous, a une particularité, c'est qu'on fait des documentaires plutôt politiques, plutôt engagés, donc on a un regard sur l'actualité européenne, savoir ce qui va fonctionner, ce qui va dysfonctionner. Je prends l'exemple anglais aujourd'hui, on a des partenaires anglais, on a aussi des copains qui sont producteurs en Grande-Bretagne, on a aussi des fonds ou des, des institutions anglaises avec lesquelles on travaille hier, on ne sait pas si on pourra travailler encore demain avec, avec, avec eux. La question du Brexit est une question très angoissante pour l'Européenne le, que je suis. Euh, qu'elle soit citoyenne, productrice, parce que ça veut dire que si un pays peut partir, d'autres euh, pourraient le faire. Oui, euh, j'ai un nez euh, sur tout ça inévitablement, aussi par solidarité, parce que euh, je pense aussi à tous mes camarades anglais, ce qu'ils vivent, et je souhaite pas que ça nous arrive. Et c'est vrai que la montée des populismes en Europe, et on ne va pas exclure la France de ces questions-là, euh, la France étant au cœur des problèmes populistes, fait que euh, les débats sur la culture sont toujours très tendus, puisque la culture semble être toujours euh, ce sur quoi on pourrait aller, euh, non pas taper, mais euh, prendre un peu de budget. On sait qu'aujourd'hui en France, on nous parle d'économie à faire dans les grandes chaînes publiques, euh, dans les modes de financement public comme le CNC. Bref, on nous dit qu'il y a de l'argent à économiser, et notamment sur le secteur culturel, alors même que c'est un secteur qui est plutôt un secteur proactif dans l'économie, puisque c'est un secteur qui crée de l'activité. Donc c'est vrai qu'on a tendance à être ciblés dès que la situation politique va mal. Ça ne se joue pas au jour le jour la coopération européenne, parce que justement l'avantage de nos projets en documentaire et en film en général, puisque j'ai aussi un projet de long métrage d'animation, c'est qu'on travaille sur le long terme, sur le moyen et sur le long terme. Donc on travaille avec des partenaires, euh, on construit des choses justement euh, durables, ensemble. Même si c'est un film, parfois ça prend deux ans, trois ans, quatre ans à faire. Donc on construit les choses tous ensemble et on compte bien en les construisant tous ensemble que tout ça perdure. Donc au contraire, on n'est pas. Euh, moi je suis pas dans l'angoisse. Je me dis pas tous les matins oh, est-ce que mon partenaire grec sur ma coproduction euh, sino-grec, est-ce que mon partenaire grec va s'effondrer Je préfère faire le film avec mon partenaire grec parce que ça le rend plus fort. Euh, évidemment, si ma partenaire productrice grecque, elle n'a pas de film, elle va être plus fragile et donc elle sera moins en mesure de se défendre et de défendre le fait que financer les films en Grèce, c'est important. Donc au contraire, je pense que plus on fait des films, plus on est un acteur culturel, je veux dire actif et euh, qui s'élargit au champ européen, plus on permet aux autres acteurs culturels et aux producteurs en l'occurrence dans les autres pays européens d'être solides. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une partenaire danoise avec qui je viens de faire un film et on a d'autres projets ensemble. Les Danois ont été soumis à des restrictions budgétaires en matière culturelle ces dernières années, qui sont très importantes, alors qu'ils avaient une politique culturelle très développée. Aujourd'hui, travailler avec elle, ça la solidifie plutôt que ça l'affaiblit. Donc j'ai intérêt de continuer à faire des films avec elle pour qu'elle soit plus solide et qu'elle reste ma partenaire. Nous, on a une société qui existe depuis cinq ans. En cinq ans, on a obtenu une aide au développement sur le film numéro 387, une aide en production sur le film numéro 387, mais on avait aussi obtenu l'aide en production sur le film « La rançon ». Donc on a eu trois aides médias très importantes, deux en production, une en développement sur ces films, ça a été fondamental pour l'économie de ces films, qui étaient des films très lourds à financer. Et puis là, en août 2019, on vient d'obtenir et d'être accepté pour le Slate Média, qu'on présentait pour la seconde fois. Le Slate, sur une société comme la mienne, c'est fondamental. Euh, C'est-à-dire que moi, pas... le slate s'arrête, je crois que nous, on arrête de faire de la production internationale. Dans ma stratégie globale de développement, j'investis quasiment sur tous les projets. Donc si on n'avait pas le soutien de médias, nous, honnêtement, on ne pourrait jamais avoir un film comme numéro 387.